Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de site internet. Aujourd'hui, nous continuons avec l'élément iframe. Pour info, nous travaillons avec l'outil Shita de la plateforme Budor. Ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui, c'est de vous montrer comment est-ce que vous pouvez importer la carte Google Maps sur votre site. Pour cela, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur taper « Google, taper Google Maps ». Entrée et on va aller sur Google Maps. Vous sélectionnez votre adresse, ok. Euh, L'adresse que vous voulez afficher sur votre site, on va mettre par exemple la rue 1 hein, rue et ici on va mettre Metz. Ah, ça va être super. Ça. Alors, on va dessus et on a la rue loin Bon, pour le moins elle est vide. Mais ce que nous voulons, c'est de partager cette carte sur notre site. Donc, nous allons cliquer sur cet élément, partager. Bon, il y a ce lien. Donc, on peut copier le lien, mais ce qui nous intéresse ici, on va prendre l'intégration. Donc, on copie le contenu HTML. Et là, on va aller dessus, sur notre iFrame. On clique sur le crayon. Et on va aller gérer ça. On vient là, réglage généraux. On va virer ce lien parce que ça ne nous intéresse plus. On met CTRL V et on fait appliquer. D'accord Une fois que c'est fait, on va enregistrer tout ça. Normalement ça doit être pris en compte. J'enregistre tout ça. Ok. Je fais OK. Black. Ce que j'aimerais qu'on fasse maintenant, c'est d'aller regarder à quoi ça ressemble en vrai. Parce que des fois, ça peut avoir on peut avoir une certaine lenteur. Ok. Donc là.. Notre carte, elle est là. Bon, sur la page, euh, ici, on ne le voit pas, bien. sur. Là, il est là. Elle est là, pardon. Bon, vous remarquerez que la carte, c'est pas terrible, elle est là, comme ça. Euh, c'est dans un coin, sauf que notre iframe ressemble à ça. Ok. Bon, j'aimerais quand même recharger cette page-là, parce que. On va, on va réactualiser. Parce que ça m'embête un peu, que ce soit comme ça. Vous remarquerez que je l'ai enregistré avant de le recharger. Sinon, euh, on perdrait tout notre travail. Donc, je vous fais remarquer que, je vous fais remarquer que notre iframe, elle est, elle est là. Vous voyez tout ça Sauf que la carte est quelque part par ici. Ce n'est pas ce qu'on veut faire. Nous, on veut pouvoir donner la dimension qu'on veut à notre carte. Okay? Donc, pour ça, on va aller dessus, on retourne sur cette carte-là. Et on retourne sur Réglages Généraux. Et on va faire quelques modifications dans notre carte. Donc quand je scroll dans cette carte-là, quelque part, c'est marqué.. With, donc c'est euh, la largeur et height, c'est la hauteur. Donc ce que je j'aimerais faire, c'est de mettre 100%. D'accord, je vais mettre 100%. Et pareil pour le bas, je vais mettre 100%. Comme ça, ça va le rendre responsive, en hein, quelque part. Du moins, je pourrais euh, l'adapter comme je veux. ok Donc là, j'ai mon truc. Hein, c'est super. De là, regardez ce que je peux faire avec. Hein. Je lui donne la forme que je veux. Ok, ça c'est ce que j'aimerais faire. Je vais le centre sur cette page et j'enregistre à nouveau. Et on va aller regarder. Du coup, j'ai ma rue Serpenoise. J'ai mon point de repère qui est là, etc. La rue Serpenoise. Et c'est parti. Après, si vous y connaissez un peu en code, vous pouvez encore bidouiller, rajouter d'autres informations qui vont bien ressortir sur sur la carte. Pour le moment, nous, on se contente de d'afficher notre page et puis c'est tout après on peut quelqu'un qui vient il peut zoomer dessus etc ok voilà tout ce que vous pouvez faire avec euh, avec avec euh, l'élément iframe la prochaine fois on fera la même chose avec euh, avec vos vidéos de euh, de facebook si vous aimeriez créer vous même votre site internet vous faites euh, à l'agence web adv2 hein, nous avons nous avons mis en place une formation gratuite pour vous permettre de le faire. Pour cela, allez sur notre site www.advde.fr, scroller jusqu'au milieu de la page. À peu près, vous verrez un bouton, c'est marqué Je commence ma formation. Cliquez dessus et vous aurez toutes les informations pour pouvoir créer votre site en ligne. Nous sommes une agence web, donc ça nous ferait plaisir hein, de, de créer votre site internet, de gérer vos campagnes, que ce soit du Facebook Ads, de Google Ads ou autre. Euh, pour ce faire, hein, contactez-nous en remplissant notre formulaire. Cliquez sur ce bouton et vous aurez un formulaire à remplir et à nous envoyer. Sinon, envoyez-nous directement un mail à cette adresse ou contactez-nous via ce mail, euh, via ce numéro de téléphone. N'oubliez pas non plus hein, de nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn ou euh, en, en tapant agence web AWDE. Okay, ceci dit, on se retrouve pour un prochain tuto. Bye bye.